Salut les seigneurs de guerre, c'est Franck. Aujourd'hui pour ce rapport de bataille, je viens avec mon armée de Sons of Behemoth. J'ai choisi l'allégeance des tribus rafleurs. Donc mon général est un kraken un manche Kraken. Cette aptitude d'allégeance me permet d'avoir plus 5 sur ma raison du bien plus fort, qui me permet d'avoir un profil dégressif sur le nombre de figurines présentes sur un objectif. Pour les gros, c'est plus 5. Pour les petits, il passe à 15 au lieu de 10, donc plus 5 aussi, bien entendu. Et je peux aussi donner plus un dégât à mes broyeurs d'hommes. Mon général, comme je l'ai dit, est un manche kraken. Il est équipé de deux artefacts que sont la lanterne luisante qui lui permet de lancer un spell au double de sa portée. Et le deuxième artefact, c'est le totem d'embrivoire, qui lui permet de courir et de charger euh, au même tour. Son trait de commandement, c'est cupidissime, qui lui permet donc d'avoir deux artefacts. Il est accompagné d'un deuxième krakeniteur euh, équipé de rien. C'est est son profil euh, flat, euh, mais c'est déjà pas mal. Il faut savoir que les krakeniteurs, c'est ceux qui peuvent bouger les objectifs, euh, taper dedans. Troisième méga gargante, c'est le brisport, celui qui met des grosses grosses patates et qui envoie un gros caillou. Euh, voilà, il est là pour, euh, bah, pour se mater. Hein. Euh, voilà, donc il est là pour faire du dégât et il va en faire pour sûr. Et enfin, trois petits euh, gargantes. Voilà, ça compte euh, chacun pour 15 sur un objectif, ils n'ont même pas besoin d'être vétérans de galets pour euh, compter pour beaucoup. Euh, ils vont être là pour prendre du point et quand même taper dur, hein, parce qu'ils euh, ont un profil euh, vraiment pas dégueulasse. C'est une armée avec peu de figurines, donc euh, bah, j'ai déjà terminé la présentation de mon armée, et je vais donc laisser Skiff présenter la sienne. Salut à toi seigneur de guerre, moi c'est Skiff, et aujourd'hui je viens avec une armée d'idonnettes, mes petits poissons chéris. Euh, dans cette armée, donc euh, comme général, j'ai mon Akelian King qui vient monter donc sur son Deepmer. Akelian King, donc général, qui a comme trait euh, de commandement euh, l'Unstoppable Fury, qui va lui donner donc deux attaques pour chaque unité ennemie qui sera à 3 pas de lui lorsqu'il sera au corps à corps. Je lui ai donné comme artefact l'Arcantome pour le rendre sorcier, et j'ai choisi comme pouvoir le Flaming Weapon, donc les attaques enflammées, afin d'augmenter en fait, les dégâts qu'il va faire sur le corps à corps. Il aura comme trait de monture le moins 1 pour être touché. S'appelle Void Shield Darkness de mémoire en anglais. Euh, voilà, donc il donnera un moins 1 en fait pour retoucher à 3 pas autour de lui. En deuxième héros, j'ai joué l'Otan. L'Otan qui est un buffer qui va me donner un plus 1 pour blesse quand euh, les unités seront entièrement à 12 pas de lui. Euh, il aura aussi une fois par partie la possibilité de donner l'équivalent d'un rituel en fait sur une unité entièrement à 12 de lui. En troisième et dernier héros, je vais jouer une magicienne, une Tidecaster. Pour elle, j'ai choisi le pouvoir contre-courant. Contre qui permet donc du coup de diviser par deux les charges et les courses de mes adversaires, d'une unité adverse. Elle a comme pouvoir aussi, euh, sur sa data datasheet, elle a comme pouvoir v'accélérate qui permet de mettre des 3 BM et en plus un moins 1 à la touche. En plus de ça, donc, comme Battle Line, je vais jouer deux fois 10 reverse. Donc les reverse, ce sont les archers, les Namarty reverse. Ça tire à 18, ça tire pas trop mal. On va essayer avec quelques petites flèches comme ça de, de planter des... Des, des PV par-ci par-là sur les, sur les gros géants adverses, ça va pas être évident. A côté de ça, j'ai joué 10 tralles, donc les tralles ne tirent pas mais sont plus forts au corps à corps, à savoir que face aux géants, ils auront, ils auront un dégât en plus sur leurs attaques de corps à corps, donc ils taperont dégâts 2, on va essayer comme ça d'aller de, de, gratter du PV. A côté de tout ça, donc, je joue 3 fois un requin, des alopex les alopex qui sont tous armés du lance harpon de base, ce n'est pas le filet, ce n'est pas celui qui empêche le pilin, c'est l'autre arme qui va faire du dégât des trois. Encore une fois, l'idée c'est d'essayer de rentrer dans le lard des géants, d'essayer d'arracher des morceaux de mollet, d'essayer d'arracher tout, tout ce que je peux. En fait, je vais essayer vraiment d'empêcher de, de, de, de, un Alpha Strike, qui sont, sont mes pauvres idonettes, vraiment essayer de faire le maximum de dégâts. Et pour clôturer du coup cette armée, toujours dans cette optique de dégâts là, je rajoute une tortue. Même si je sais que la tortue est un monstre et que ça va être difficile pour elle, elle a quand même des tirs très intéressants, ce sont les mêmes d'ailleurs que sur les, sur les requins, mais ça rajoute encore du tir intéressant à dégâts D3, toujours pour essayer de faire le maximum de dégâts. Et, et voilà, essayer en fin de partie de rentrer dedans euh, avec euh, le corps à corps euh, efficace qu'elle peut produire. Du coup, cette armée euh, sera sous allégeance Nautilar. Pourquoi Nautilar Parce que j'aime ma tortue, et que du coup je lui donne le maximum d'amour possible a savoir donc qu'elle aura accès à une petite action de fureur monstrueuse pour passer ses attaques d'aileron et de morsure à Rennes-3. En plus de la passer Battle Line. Et voilà donc pour mon armée. On se retrouve tout de suite pour la présentation du déploiement les amis. Et on se retrouve autour de la table de jeu. Les déploiements, comme vous pouvez le voir, sont faits. Pour ce qui est du scénario, nous jouons en présence d'idole du manuel de général. Donc c'est trois objectifs en diagonale, en perpendiculaire des zones de déploiement. Donc un objectif, deux, trois et les zones de déploiement dans chaque coin de la table. Le principe de ce scénario, on choisit trois idoles en début de partie. Si une unité est entièrement dans les 6 pouces d'une idole, on divisera par deux le nombre de figurines qui fuiront euh, dans le cadre d'un test de morale raté. Pour ce qui est des points, c'est du one-to-more habituel. Si on tient un objectif, on marque un point. Si on tient deux objectifs, un deuxième point. Et si on en tient plus que l'adversaire, un troisième point. On gagnera aussi un point supplémentaire si une de nos idoles tue une idole adverse. Voilà. Et ensuite, pour les tactiques et la grande stratégie, 2 points, 3 points, comme d'habitude. Voilà pour ce qui est de la présentation du scénario, et maintenant on va vous présenter euh, nos déploiements. Ok les copains, donc je vous présente mon déploiement. Un déploiement idonet de somme tout assez classique, puisque je suis resté euh, très, très paquet. Un château comme on dit. J'ai commencé à poser euh, un pack de 10 rivers ici. Donc les rivers ce sont des archers qui tirent à 18 pas. Euh, L'idée c'est d'aller vers le flanc, histoire de bloquer un petit peu les passages vers les gens ou commencer à titiller vers le flanc là-bas. Ça me paraît pas mal niveau stratégie. Derrière, au centre de notre dispositif, on a la tortue. La tortue qui va buffer tout le monde, qui va donner un, un plus un save en fait, à, à tout le monde qui est intégralement à 12 pas. Donc c'est l'ensemble de mon déploiement. Devant la tortue, on va avoir 10 trales. Donc les 10 qui sont là. Ils sont devant, ils vont mourir. Euh, ils vont prendre une charge pour le moment de géant, mais ils sont là pour ça. Pour temporiser un maximum. À côté du pack de dix donc j'ai mis l'autre pack de 10 rivers. Euh, ils ont la même mission que l'autre pack, le premier pack à savoir reprendre par le flanc, essayer de, de balancer quelques flèches par-ci par-là. Essayer d'arracher quelques morceaux de chair aux gros au gros qui me font face. Donc derrière, derrière les trals, derrière ces trals là, j'y ai mis donc mes deux héros. à savoir l'Attack Caster et l'Otan, notre ami. Donc ces deux héros là qui sont essentiellement des héros de buff. Voilà, l'idée c'est de les protéger un minimum, de toujours temporiser un maximum. De profiter du buff de la tortue. Encore un peu plus à l'arrière, j'y ai mis mon Aquelian King, force de frappe. Lui pareil, il est à l'arrière, de toute façon avec sa mobilité, on s'en fiche, il va pouvoir aller à l'avant quand euh, il y en aura besoin, c'est pas un souci. Et enfin pour terminer mon déploiement, j'ai posé mes trois requins là, Alors c'est trois fois une unité, trois requins là. J'ai fait attention à être toujours à peu près à portée de tir assez rapidement avec leur mobilité, etc. C'est pas mal, l'idée étant d'essayer d'envoyer de, des gros coups de harpon dans les, dans les ventres des gros qui me font face. Avec ma licidonette, je suis venu avec un décor, un bateau que j'ai scindé en deux. J'ai mis une première partie du bateau devant, ici, pour un petit peu bloquer le passage, me donner une ward sur une ou deux unités derrière lorsque j'avancerai un petit peu mon dispositif. Et j'ai mis l'autre partie derrière. Je l'ai mise derrière parce que en grande stratégie, on le rappelle, je vais scorer trois points s'il n'y a pas de géant qui soit à côté d'un de mes bateaux. Donc ça va l'obliger, s'il casse ce bateau-là, ça va l'obliger à venir euh, derrière pour pouvoir m'empêcher de scorer ces trois petits points de grande stratégie. Donc pour ce qui est de mon déploiement, Bon, alors, j'ai peu d'unités, j'ai peu de choix hein, dans l'absolu. Euh, je vais commencer par euh, le Crack qui est ici, qui va être là pour être envoyé euh, tout de suite sur le flanc. Hein, L'idée, hein, ça va être d'impacter le plus rapidement possible l'Idonette. Le, le, hein. Il ne faut pas que je le laisse euh, s'épanouir jusqu'au T3. Euh, sinon, ça va être dur pour moi, ça va être beaucoup de dégâts. Donc, euh, lui, il va venir très rapidement essayer d'attraper euh, l'objectif euh, de, de, de ce côté-ci. Le gate breaker, lui, fonce tout droit, c'est son travail. Il va, je je l'ai mis, euh, mis au plus proche donc des 9 pouces de la, de la zone de déploiement adverse pour euh, bah, qu'il aille impacter le plus rapidement possible d'abord le décor et ce qui peut taper, euh, tout ce qui va venir à, à sa portée euh, dès que possible. Ensuite, euh, donc je me suis laissé un choix de qui j'envoie où euh, dans ces zones-là. Donc mon général qui est ici, le crack euh, général euh, qui peut course et, course et charge. Euh, voilà, je, je me laisse un choix, est-ce que je, je vais aller récupérer le, le, le point euh, au nord, ou euh, envoyer tout droit en accompagnant le, le, le gatebreaker, euh, pareil, est-ce que j'envoie mes, euh, mes mancrushers aussi sur le point, ou en, en soutien du, du gatebreaker, je vais voir euh, comment ça se décide, je n'ai pas encore décidé, je vais voir, euh, c'est simple. Euh, voilà, euh, c'est du sob, c'est assez simple comme plan, euh, donc ça devrait bien se passer. Pour ce qui est de ma grande stratégie, ça va être sur le Sentier de la Guerre, c'est une grande stratégie euh, des SOB. Tout simplement, je dois avoir toutes mes unités dans la zone de déploiement adverse à la fin de la partie. Avant le début du Tour 1, euh, je choisis mes rituels. Donc ça va être euh, très simple. Je peux en choisir deux parce que ma Tidecaster me permet d'en choisir deux plutôt qu'un. Au premier rituel, je vais choisir sur le T1, euh, Franck ne pourra pas tirer à plus de 12 pas. Donc il n'y aura pas de rochers qui partiront à plus de 12 pas. Et Rituel numéro 2, sur le T2, donc la marée montante, euh, j'aurai plus 1 à ma charge et plus 1 à mes courses. N'ayant que 4 poses sur mon armée, c'est moi qui ai le choix de l'initiative, et je vais choisir de laisser Skiff commencer euh, ce Tour 1. Donc c'est parti Franck me laisse gentiment le Tour 1. Il va donc falloir que je m'emploie à faire les choses bien. On va commencer par choisir la tactique de bataille. Et on va pas être très très original puisqu'on va choisir envers et contre-tout. Voilà, histoire de scorer euh, deux points relativement facilement. À mesure où je joue en deuxième, euh, je vais choisir un, un objectif pour euh, le baptême du feu, et donc ça va être celui-ci. L'idée étant de, voilà, de laisser du choix par la suite euh, pour que mon adversaire euh, ne puisse plus le choisir euh, après. Donc la suite, euh, phase de héros. On va commencer par... Euh, Qu'est-ce que je vais faire J'ai même après, pas assez pc oui, parce qu'il n'y a rien de à faire. On va commencer par essayer de remporter un PC avec mon... Avec l'OTAN, tiens. Ce sera donc sur un 4+. Voilà. Euh, eh bien, je vais faire pareil. Sur un 4+, aussi. C'est parti. Voilà. On est, pas beaucoup On est très bon. Donc, tu... j'ai 3 hein. PC toi, tu en as 2. C'est ça. Euh, je vais passer un bouclier mystique. Avec ma Tidecaster. Elle va On passer, donc, un bouclier mystique. C'est un... C'est un 5 qu'il faut que j'obtienne. J'obtiens 6, on est bon. Je n'ai pas magie de, de sorcier, donc je... ça passe. Super. Donc ça passe et je vais le poser sur euh, l'escouade de river qui est juste là. Donc fin de la phase de héros. On se retrouve donc du coup à la fin de ma phase de mouvement. Ok, fin de la phase de move. Euh, comme on peut le voir à l'image, les idonettes sont restés paquées. J'ai donc avancé mes river par ici pour récupérer le point euh, pour faire des points. Hein, voilà, il faut quand même penser à scorer. Il n'y aura que la tortue qui est placée pour faire quelques tirs d'opportunité sur le Gatebreaker. Alors c'est dommage, le Gatebreaker va annuler ma rend, mais c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Et je vais avoir que ça comme, euh, comme, comme tir. Donc euh, bah, je te propose qu'on qu enchaîne sur les tirs. Allons-y. Je vais lancer mes 8 tirs, sachant que je vais euh, lancer un ordre avec euh, un, un héros derrière, peu importe lequel, ils sont tous, hein, tous derrière pour améliorer ma touche. Donc j'aurai une touche à 2+, je vais avoir 8 tirs. C'est ce les... la tortue, donc c'est l'équipage de la tortue avec les gros harpons là, qui va essayer de viser le gros bidon de ton Gatebreaker. Ça tire à 24 pas cette chose là, ben c'est du 2+, il y a un petit 1 qui traîne, et derrière c'est du 3+, pour rien moins 1 que tu ignores, dégâts des 3. Tu as donc une 4+, d'armure si je ne m'abuse. Donc c'est parti pour euh, bah, 5 sèves à 4+. Plus. Euh, donc 2 sauvegardés. On a donc 2 dégâts des 3 qui passent sur le Gatebreaker. Et eh bien ça fera 3 points de vie. Pas d'autres tirs, pour moi ça sonne la fin de mon tour 1. Je vais donc scorer bêtement 3 points, puisque j'ai un objectif. 4 points. J'ai un objectif plus que toi, donc 2 points. Et j'ai réussi ma tactique de bataille envers et contre tout ici. C'est parti pour le début de mon tour 1. Donc bien sûr je commence pour en gagnant 1 PC... Je passe à 4, pour ce qui est de ma tactique, je vais choisir euh, ces petits gars-là pour faire envers et contre-tout. Voilà, et récupérer donc un objectif, euh, ça ne va pas être trop compliqué. Je vais, euh, pour euh, mon héros, je vais essayer de récupérer des PV sur le Gatebreaker. Il en a perdu 3. Donc test de co, d'abord, c'est parti. J'ai euh, ben, 7, c'est raté. Moi, de mon côté, je vais essayer de remporter un PC. Donc toujours pareil, je vais, ils sont tous paqués ensemble. L'Otan va essayer de récupérer un PC sur du 4+, il le prend, donc j'aurai un PC, un ordre à donner avec notre ami L'Otan. Fort bien. Euh, pour ce qui est de la magie, donc mon Général peut lancer un sort persistant, mais euh, je ne vais pas le faire euh, tout de suite. Euh, J'ai besoin d'avoir un peu plus de portée. Donc ce qui met fin à ma phase des héros, euh, on passe à la phase de mouvement, on se retrouve juste après. Donc fin de ma phase de mouvement. Comme vous pouvez le voir, bah, je me suis avancé, donc euh, j'ai fait sprinter, euh, auto, euh, avec un PC, euh, le Kraken ici présent. Euh, voilà, pour m'assurer de bah, bien m'avancer. De toute façon, je ne pouvais pas le mettre à couvert et j'étais bloqué par les par les, les décors si je voulais euh, avancer légèrement pour, pour je ne sais quoi. D'ailleurs, donc il était très bien ici. Il met un pied, même s'il ne peut pas euh, revendiquer cet objectif n'étant pas vétéran de galets. Il met déjà un pied ici. Euh, il compte euh, pour 25, ça fait plaisir. J'ai fait euh, un mouvement normal avec le Gatebreaker, dans l'espoir de faire une charge à 10 peut-être, ou euh, bah, de toute façon je vais le faire tirer, euh, donc ça risque d'être une charge plus longue que ça, donc euh, pas sûr que je puisse charger avec, mais on verra bien, on verra les dégâts qu'on fait, là le but c'est d'écrémer un petit peu. J'ai sprinté avec euh, le Général, qui peut lui charger, mais là ça va être une charge à 12, euh, donc si jamais je fais le moindre mort en face c'est raté, de toute façon je ne compte pas sur la réussite des charges ce tour-ci. J'ai fait sprinter les mancrocheurs mobs pour qu'ils puissent tenir ce point-ci. Euh, voilà pour ma phase de mouvement. Je vais passer tout de suite à la phase de tir. A noter très rapidement ici, après le mouvement ici du Krakeniter de Franck, celui-ci, j'ai bon, décidé, entre guillemets, de ne pas redéployer. J'aurais pu essayer de m'éloigner un petit peu. Bon, ça n'aurait pas eu un... Mais surtout, je voulais garder mon château ici présent. Donc pas de redéploiement. Ouais, alors la seule unité qui est, euh, qui est éligible, on est d'accord, c'est le Gatebreaker. Mm -hmm parce que tu ne peux pas tirer à plus de 12, ou bien tu as tiré sprinté notamment. Tu as sprinté, pardon. Euh, du coup, en tant qu'idonette tu dois choisir la cible la plus proche, à savoir donc mes namartitral, a priori. Hein. Tout à fait. Voilà. Et donc sur ces namar puisque tu vas devoir les cibler et que tu as annoncé un tir, je vais euh, claquer un PC. On va de prendre celui que l'otan avait gagné pour leur donner euh, plus un save. Sachant que, en tant qu'idonette au tour 1, je suis à couvert. J'ai déjà un plus 1. Je suis dans les 12 pas de ma tortue, j'ai encore un plus 1. Je me donne encore un plus 1 ici, donc j'aurai donc plus 3. C'est parti, donc le Gatebreaker fait un tir à 3 plus 2 plus sur les nems C'est raté. C'était beau Euh... Ouais, mais ça se, ça, ça, ça se relance, si ça se relance. Ouais, ça se sera... relance. Ça se relance, quand même. Même si j'aurais pu garder la relance pour la charge, mais tant pis. Ça passe. Ça passe. Et donc c'est du 2 plus ça repasse, c'est le Rennes-3, donc ça te fait du 6 plus pour toi. C'est Rennes-3, mais j'ai plus 3, donc je garde ma save normale qui est à 5. C'est vrai. J'ai une save à 5, que je rate de façon fort élégante. Tout à fait, donc Et ça te 3. fait 4 dégâts. 4 morts que je prends, je ne vais pas m'amuser à. Je, je prends. Euh bien, euh, voilà pour ce qui est de ma phase de tir, je ne suis pas mécontent, franchement. Euh, un tir, 4 morts. Que, que demande le peuple L Efficacité sob. Euh, donc ce qui fait quand même que euh, pour ce qui est de mon général, il ne pourra plus charger. Tant pis. Mais euh, là, le Gatebreaker a une charge à 12. Ça se tente. C'est parti. Ça se réussit. Ça se rate. Go. Allez, mon gars. Bon, c'est une charge à 4. Il me reste un PC, donc je vais la relancer. C'est parti, mon kiki. C'est une charge à 6. C'est raté. Tant pis. C'était pas sur ça que je comptais. Euh, ce qui fait que bah, on arrive à la fin de mon tour. Euh, on a un petit test de morale Oui, bien sûr Sur les nanartis Il me reste 2 euh, PC. Euh, on va éviter de faire un test un petit peu brouillon. là. On va claquer un PC pour tenir, euh, tenir bon. Pour moi, du coup, ça m'amène à mon scoring. Je tiens 1, 2 et plus que mon adversaire. Donc ça me fait 3 points. Mes petits gars-là euh, tiennent l'objectif. Donc je réussis euh, envers et contre tout. Euh, ce qui m'amène donc à 5 points. Et ça nous amène aussi au tour 2 de cette bataille. C'est donc parti pour le tour 2. Euh, j'ai important le jet d'initiative. J'ai un des noirs. Ce qui fait un des blancs. C'est parti. J'ai le choix. Le choix. Euh, mon choix est euh, très simple. Euh, et en fait, non, pas vraiment très simple. J'explique pourquoi. Euh, là, si j'ai le tour... Je vais être très impactant, ça c'est sûr. Je vais, je, vais, je vais lui rentrer dans l'art comme c'est pas possible, je vais faire du sushi, on est certain. Mais c'est donner la possibilité à Skiff d'avoir un double tour sur son, euh, sur son T3. T3 où euh, les, les idonettes, on le sait, sont les plus puissants. Euh, c'est un risque, c'est un risque que je vais prendre. Euh, parce que, dans l'absolu, s'il n'a plus d'armée au T3, il ne sera pas très impactant, quoi qu'il arrive donc euh, je vais tenter, euh, je vais tenter, je vais prendre le double tour et on va voir ce que ça donne donc c'est parti pour mon T2 euh, pour ce qui est de ma tactique ce tour-ci euh, je vais prendre Profaner l'artère euh, donc je dois euh, choisir un élément de terrain et je dois le contrôler à la fin de ce tour et euh, je vais faire mon assolant et je vais contrôler euh, le, le bateau je vais tenter de contrôler le bateau voilà, pour savoir qu'il n'a qu'une seule figurine qui le tient, tient donc euh, dès que j'arrive dessus il est à moi et je ne pense pas que euh, quand il va me rendre les coups au corps à corps, il va me descendre un géant comme ça. Pas sûr. Euh, voilà, pour ce qui est euh, de ma tactique. Phase de héros. Euh, là, élément assez important. Euh, très simple, je vais, euh, je vais taper. Je vais mettre un coup de pied euh, dans, euh, dans cet objectif-ci. Euh, mon général étant donc à 1 pouce du, de l'objectif, je lance deux des et j'envoie je, l'objectif là où je le souhaite. Donc ça fera 4. Euh, donc j'ai shooté dans cet objectif qui est avancé de 4 pouces par ici, l'idée étant que je reste dessus, même si je charge ou quoi, euh, pour pas qu'avec euh, bah, ses euh, requins ou quoi, ils me contourne et viennent me le piquer euh, bêtement. Donc action, euh, action héroïque pour euh, mon... Mon de... Gatebreaker, je vais essayer de récupérer des PC. Euh, des... des PV, c'est raté encore une fois, j'arrête pas de faire des, des, des gros scores là-dessus. Oui, d'accord. Euh, qu'est-ce que tu fais Oui, je vais, je vais essayer de générer encore un PC, sachant que j'en ai trois en tant que joueur 2. Oui, d'ailleurs, j'ai deux PC, j'ai oublié de le dire. Toujours avec l'OTAN. Non, toujours pas. Toujours pas, donc on est très fort sur les actions héroïques pour le moment. Voilà pour ce qui est euh, donc de ma phase de héros. Euh, c'est parti pour ma phase de mouvement, on se retrouve tout de suite après. Donc, fin de ma phase de mouvement qu'est ce que j'ai fait euh, bah, très très simplement j'ai fait le géant tout droit toujours tout droit euh, l'idée étant euh, bah, de taper dur de taper fort donc j'ai rapproché je suis à 3 pouces des namartis euh, tireurs à savoir que skiff a redéployé ses euh, namartis euh, de corps à corps les namartis tral là, euh, afin de, bah, de réduire mon, mon impact à la charge enfin mon avancée sur la charge euh, histoire de, bah, de, de, de qu'il qui puisse encore avoir euh, des possibilités de se sauver par la suite. J'ai rapproché mon, mon général, enfin j'ai fait le tour du bateau. Euh, bah, voilà, bah, afin de, bah, de, venir tenir, de venir taper dans, dans le dur là-bas. Là. Euh, je sais pas, je vais voir selon ma distance de charge, on verra bien. J'ai rapproché les petits pour qu'ils puissent tirer. Et à savoir que euh, Skiff a euh, fait son baptême du feu sur ce point-là, donc je ne pourrais pas le tenir. Euh, mais c'est pas bien grave, j'aurai tout, de toute façon le one two more, euh, à moins que ce, ce, celui-ci se fasse tuer à la phase de combat, mais ça serait quand même fort étonnant. Mon premier tir, ça va être ce Kraken Heater qui va taper, qui va tirer dans euh, le, le requin qui est le plus... Le, celui -ci. Voilà, celui-ci, tout à fait. Voilà, donc c'est trois attaques, c'est parti, C'est le 4+, on y va oui, euh, je regarde pas ton GD. Euh... Oui, je vais mettre une défense euh, plus 1 à save. Plus 1 à save. Pour un PC. Donc, il y a pour l'instant deux touches. 3 plus. 2 blesses. ré- 1. Réne 1. Donc, euh, avec ma plus 1 euh, à la save, ça me concerne mon armure qui est à 4. C'est parti Eh bien, regarde, ça tanque. Scandaleux. Oui. Très bien, euh, ensuite je vais faire pareil avec le méga gargant brisport euh, qui va projeter son rocher sur euh, du coup, bah, pas le même, je vais changer du coup, euh, sur, euh, je vais lancer sur le celui qui est le plus au fond, okay, celui là, Ce, celui -là. Très bien. donc c'est un d lui par contre, c'est du 3+, ça touche, 2+, ça blesse, perd 3. PA-3, j'ai euh, plus un à ma save grâce. D'ailleurs, j'avais une 3 plus tout à l'heure. C'est pas grave. J'ai plus un à ma save grâce à la tortue. J'ai une 4 plus. Rennes-3, ça me fait une 6. C'est parti. Regarde le 6 qui va tanker. Ah oh, long Eh bien, ça fait 4 dégâts. Pour le eh bien, ça fait 4 PV donc. donc les, les broyeurs d'hommes vont euh, faire leur lancer de pierre sur les trales. Ça va rallonger ma charge, mais peut-être que ça va permettre de m'approcher un peu plus du centre du château. Donc, ça fait 3 attaques en tout. A 4 plus. Bon, bah pas m'approcher beaucoup mmh. et c'est raté bon voilà donc du coup ça me bon bah ça me réduit pas ma charge euh, c'est la bonne nouvelle je vais charger avec euh, le kraken Hitter qui est à 3 pouces euh, des river c'est parti mon gars c'est une charge à 8 normalement je la réussis à 8 moi bon, je vais juste faire ça euh, je vais juste faire ça. Allez, donc euh, les rivers vont euh, craquer un PC, donc je passe à 1, pour faire un déchaîner les enfers sur le crack Enter qui vient de les charger. Donc moi, j'ai un saut de dés à jeter ici. Alors notez que déchaîner les enfers, normalement j'ai moins 1 pour toucher, mais euh, les rivers ont une règle qui permet d'avoir plus 1 pour toucher lorsqu'on est à moins de 9. Je touche donc à 3+, comme le dit ma datasheet. C'est parti C'est du 3+. Oh, c'est pas très joli. On blesse à 3+. Allez, un bon jet pour attraper le, le premier, là. Ça va. Je, je vais pas me plainte, finalement. Et tu pas. as donc 4, 6 et 8 save à faire, s'il te plaît. Rennes moins 1 pour 1 dégât. Rennes moins 1, donc plus 1, donc ça annule. Donc on est sur du 4+. Plus. Ce qui fait 3 1, 2, 3. Ok. On reste constant sur les PV perdus. Donc j'ai une charge broyeuse à déterminer avec mon Kraken Donc c'est parti sur un 2+, c'est déciblé sur mortel. Bon. 2... Et donc, D6. Allez, refais un petit 2, là. 3, 3 blessures mortelles. Allez, je prends. 3 morts. 3 morts. Donc, je vais lancer donc, la charge de mon général sur le paquet de river. C'est mmh. parti, mon général. Même musique avec ton Endless Play, ton Endless Play, tout à l'heure. Allez, mon gars. Merci. Super, il rate. Ah. Euh, donc, ça va être euh, le Gatebreaker qui va charger à 3. Allez, ça, ça ne se pas, par contre. Euh, donc, le Gatebreaker a fait un petit saut de cabri euh, par-dessus euh, l'étral. Mais il est dans l'Aurora dans de 3 pouces, mais il a chargé euh, les, les rivers. Sur un de plus, la charge broyeuse. C'est les rivers qui prennent uniquement. C'est les, les rivers. rivers. Et euh, sur des 6. Et ils vont prendre 6. 6, morts, les copains. 6 bm. Fort bien. Il me reste une charge. Oui. Tu peux me dire combien ils sont de. Oui, je te dis ça tout de suite. Tu es à un peu moins de 10, donc c'est une charge à euh... 9. Charge à 9, ça se fait. Ah, là, là, là, là, là, là, ça, ça fait mal. Ça, c'est bon, donc. Charge à 9 des, euh, des petits géants. Euh, donc, c'est la charge écrasante des petits géants. Oui, monsieur. C'est un 6. Oui, c'était des 3 C'est D3. On avait 1. Ah C'est toujours ça. On passe à mes fureurs monstrueuses. Euh, eh bien, je vais commencer euh, par le Gatebreaker, qui va faire euh, l'action monstrueuse, écroulement, sur euh, le, le bateau. Donc, c'est déjà sur un 3+, plus le détruis, enfin je, je, je lui retire ses règles, donc ce qui est fait. Et ensuite, euh, le Gatebreaker a une règle spéciale qui fait que je lance un dé par unité autour du, du, bat, fin, du, du, du bateau détruit, à 3 pouces. Et euh, sur un 2+, euh, chaque unité reçoit des trois blessures mortelles. On va commencer par euh, les C'est euh, Donc sur du 2+, ils subissent des trois blessures mortelles. Et ensuite, euh, les De 2+, c'est un 2. D3 allait sur Oui. C'est un 2. On, on, on est sur du 2-2-2. Euh, deuxième euh, fureur monstrueuse, le, euh, le uniteur va faire un roar, euh, un rugissement, sur euh, les rivers. C'est raté. C'est parti. Donc, pour un piétinement de, de la part des Mancrushers mobs, c'est sur du 2+. Et donc, tu vas prendre D3-2. Ne le lance pas, il reste 3 à 3 mecs, je vais prendre D 3 plus 2, a priori, les 3 sont morts. Ça fait 3, ah oui. Je vais commencer à taper avec le Kraken ici même. J'active donc le Kraken et je vais d'abord déclencher sa capacité de mettre les figurines dans le filet. Il, met, il les embarque dans son filet. Euh, ça va être sur D 3 figurines déjà, bon bah une. Et, et je lance un dé sur 2 plus, elle est morte. Euh, oui c'est ça, oui. Elle est morte. Alors du coup, je sais pas si c'est vraiment un bon move, mais je vais essayer de troller un petit peu Franck. Et <rire> je vais... il me dit non derrière la caméra, le polisson. Et donc je vais claquer mon dernier PC qui me reste sur ce tour-là pour mettre un défense en règle sur mes rivers. Pour essayer d'avoir une 6 et essayer d'en tanker au moins un, ça serait assez drôle. Il veut tanker, il veut tanker. Et ouais. Donc première attaque, c'est la massue naufrageuse. Mmh. J'adore, c'est que je suis pur fluff, hein. c'est un Kraken Eater qui tape du poisson. <rire> euh, et on va aller faire naufrager les poissons. C'est parti, donc c'est sur du euh, 3, 4 attaques 3-3. C'est un full pour le moment. Et on relance 3+, plus 4 <rire> blessures, PA-2. Franck fait un full, moi aussi je vais faire un full 6. Allez oh le oui. fou, <rire> ça a déjà été fait. Oh un euh, full pas 6. 6, ça fait, fait moins, 3, moins, 3 hein. fois 4 dégâts, 12 dégâts. Un PC bien, bien, bien dépensé, voilà. vraiment. Allez, ils sont tous morts, c'est fini. Les dégâts en une attaque. Paf, c'est fait. Bon, voilà, on les, les bras On va les enlever. A mon tour maintenant de taper avec mes deux formidables river là, attention, deux puissantes ah, est que attaques... Est-ce que j'utilise un, est un PC que j'ai pas pour ah, Non, tu vas pas l'utiliser <rire> euh, Deux puissantes attaques a 3+, et voilà, j'en rate euh... une quand même, mais j'en réussis une. Je blesse a 3+, de mémoire, c'est bon, c'est moins 1 pour... Donc euh, les rennes ne font pas compter sur mon Gatebreaker puisqu'il a l'artefact qui lui fait qu'il ignore les règles, rennes-1. Les, les ouais. Et surtout là, si je fais un 6 à la save... J'envoie une BM. Alors, save. Non, bah, euh, je prends un dégât. Le gatebreaker, qui est euh, le géant qui tape le plus dur, hein, ma foi. Moi, je <rire> me pose un pari, je pense qu'il survive. <rire> Allez, on y va. au Donc, oh, bon, on y va avec le plus fort. Ou est-ce que je suis joueur et je fais son coup unique à 4 décidés Non, je vais pas le faire. Non, tout tout ça, pas. Euh, ok, c'est parti. C'est 6 attaques, en hein, 4 plus, 3 plus. 3 qui passent. 3 plus, 2 qui passe, c'est de la reine moins 3, okay. dégâts 4, une 5 plus de base. Attends, ah oui, bah non, oui c'est... surprise, de la son cuit. Phase de morale, l'avantage, c'est qu'il n'y en a pas, puisqu'il n'y a plus rien à, à moraliser. Tout le monde est mort. Voilà, euh, phase de bas de bas, on va, on va scorer déjà maintenant. Oui. Euh, pour ce qui est de mon score, euh, one 2, mort, on est bon, donc ça me fait 3 points. Je réussis la tactique de bataille, puisque je tiens le décor euh, de, enfin, du bateau, euh, celui donc que j'avais choisi, donc ça me fait deux points de plus. Je passe donc à 5, et euh, je passe la main à Skiff pour son tour 2. Ok, alors, c'est euh, mon tour 2. Honnêtement, sur ce tour 2, j'ai pris le tarif, mais je ne suis pas vaincu. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Il me reste encore euh, toutes mes forces de frappe, donc je vais essayer de tout mettre en œuvre pour euh, rebondir et espérer un double tour sur le T3 derrière. C'est un peu le plan. Alors, au niveau de ma tactique de bataille pour ce tour là, j'ai choisi d'essayer de réaliser un œil pour un œil. Euh, C'est peut-être un peu ballsy, mais je pense que je peux essayer de me venger et de tomber un géant. Un gros, qui plus est. Euh, donc on est à la phase de héros sur ce tour là. Euh, phase de héros, je vais... Je vais aller arracher un, un PC en plus, parce que là je suis à un seulement. Donc je vais essayer de choper un PC avec mon ami général, cette fois-ci parce que l'OTAN n'y arrive pas depuis le début de la game. donc. C'est raté, c'est réussi, très bien. Euh... Donc J'aurai un petit PC là, qu'est-ce que tu fais toi Pour ma part, je vais essayer de récupérer un PC aussi. Euh, ouais, je vais essayer de récupérer un PC. C'est raté. En magie, qu'est-ce qui va se passer Mon Acadian King va pouvoir lancer son Flaming Weapon. Voilà. Ici même. Sur sa belle et fière monture rouge, le Deep Mare. C'est une valeur de lancement de 4. De 3 <rire> Presque 4. On a noté qu'on est très très bon sur le lancement des sorts depuis ouais, le début ouais, de ouais. cette partie. Celle-ci, alors j'ai le choix, ou bien je mets un contre-courant, et dans ce cas-là, j'essaie de... Donc la magicienne va lancer contre-courant sur le gatebreaker qui se trouve ici. Contre-courant, c'est quoi C'est division par deux de la charge et de la course. C'est une valeur de lancement de 7. Oui, ça clôture ma phase de héros, on est bon, je ne vais pas encore utiliser l'aptitude de l'otan ce tour-là. On est bon. Okay. Rendez-vous après la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Alors, j'ai un peu éclaté mon château. Il euh, faut savoir donc que j'ai... Mon objectif, c'est de tuer ce gros géant-là. Donc J'ai éclaté, j'ai mis la tortue par ici. L'objectif, c'est de refaire une charge et de balancer ses tirs sur quelque chose d'autre. Il va falloir que je réfléchisse d'ailleurs sur ces tirs-là, à savoir est-ce que je, est je grille un petit peu, ou bien est-ce que je focus vraiment sur ce, ce géant-là. Je vais réfléchir. Les euh, deux requins sont là. La Le... Kellan King, ici aussi toujours pour se prémunir d'une un éventuel, éventuelle avancée derrière. Enfin, ce n'est pas une éventuelle, d'ailleurs, c'est une avancée derrière qui va arriver. J'ai posé ce requin-là, celui qui était un petit peu amoché ici, avec pour objectif de contrer euh, l'ami Franck quand il va faire son espèce de prise de sketch. Euh, voilà, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Je vais donc passer maintenant à la phase de tir. J'ai quelques tirs un petit peu salés à envoyer pour venger tous les Namartis tombés au combat. Ok, on va commencer avec la tortue. Euh, qui va donc faire ses tirs. Elle va tirer sur le géant que j'ai décidé d'abattre. Le Krakeniteur. Voilà. Et elle va le faire euh, dans la douceur, la bienveillance et la bonté en utilisant un PC pour améliorer son hit. Ça va être Lucky king qui va lui donner cet ordre-là avec le PC qu'il avait gagné précédemment. Je vais donc toucher à 2 ⁇ et blesser à 3 ⁇ Très bien. Pour bon, 8 tirs. C'est parti du 2. On n'a pas de 1, hein, et si je pouvais avoir le même G pour euh, celui qui suit C'est un full. 1 3+, C'est un pas full, mais c'est pas mal. C'est 6 4. à Rennes-1 pour D3 dégâts, s'il te plaît. Ouh là là, c'est parti. Euh, moins 1, donc c'est du 5+. Plus. Deux qui, qui qui sont sauvés. Ouais, 4 D3 PV. Oh là là, 4 x 3, 12. 12 PV, 12 PV pour la 2 <rire> Ok, et il en avait déjà perdu 3. Ouais, donc, donc il passe à, à 15 PV perdus. PV perdu. euh, continuons les tirs, je vais donc enchaîner sur ce requin-là. Celui-ci, monsieur, il a le même genre d'arme que la tortue, mais en, en, en un seul exemplaire, donc juste 4 tirs. C'est du 3 plus 3. Full. Je suis on fire sur ce tour-là. Ah là là là là. Oh là là. Et refuse, refoul. Et euh, c'est à nouveau rennes 1 pour dégâts D3. 5. Oh, il y, euh, y a 4 D3. 4, D3, il va nous refaire encore plus de 5 et du 6 Non, là ça ouais. fait 3 PV, plus 2, ça fait 5 PV. La même chose avec notre ami ici, le requin, qui va faire aussi bien que son pote. Ah, pas tout à fait non. Je suis bien heureux, on est... est un peu plus stat, là. Ouais, oh là là. On va commencer double 6, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Bon, bah, ça fait quand même une save, rien moins 1 pour D3. D3. Allez, un D3 quand même, pour le fun, 2 PV de mieux. Allez, il me reste un requin, toujours dans la même cible, la même arme, la même chose, on est reparti. 3 plus Aïe Ça craque Ouais ça craque un peu là 3 plus Ah quand même une save Rien de moins 1 Ok Et... Allez on charge On va commencer à charger avec ce requin là monsieur s'il vous plaît Faites donc mon charge C'est une petite charge normalement Je suis pas censé la rater Une charge à 5 Un peu court mais ça va Tu à 3 normalement Oui oui Ensuite euh... Une charge à 5 Ensuite on va charger avec ce requin là monsieur Ok Qui a aussi une charge très courte 6, on est bon. Six, oui, est... Ensuite, celle-là, donc c'est toujours une charge assez courte. 6, ça bon. devrait être bon également. La Kelian King. King va charger également. 6 également, bah, bon. j'ai envie de faire des charges à 6 moi. Ouais, c'est voilà. un chargeur à 6. Et, et en vrai, est-ce que la tortue qui a une, une charge à 5, du coup, pas à 3, est-ce qu'elle le fait La tortue ne va pas charger. Très bien, à noter simplement pourquoi, parce que. Là, la tortue, si elle vient charger, quel que soit le point d'ailleurs, j'ai la possibilité, grâce à ma fureur monstreuse, de lui faire sa prise de catch et venir la mettre là, au milieu, ouais. au milieu de tous les géants ici. Voilà. Et lui mettre un fight last. Fight last, roar, euh, piétinement, Enfin, j'ai moyen de la sortir en un tour. Ok, alors j'ai fait mes mouvements de charge. J'ai quelques règles à jouer euh, à, à la fin de ces mouvements de charge-là. En premier, on va faire la touche d'impact de notre ami Deepmer ici sur un 2+, je vais pouvoir te mettre des 3 BM supplémentaires. Oh bah. Voilà, ça c'est. Il faut savoir que c'est un classique chez moi sur le, <rire> la corne du type Mer. Je l'oublie plus, mais maintenant je fais que des 1. Ok, c'est pas grave, il n'y a pas de D3BM ici. Donc règle de l'Akelian King ici, au début de la phase de bataille, je vais pouvoir désigner D3 unités amies Kelian à 9 pas entièrement autour de lui, et je vais pouvoir leur donner le bénéfice de la règle de la marée haute. à savoir le strike first. D'accord Donc c'est D3 unités, donc ça sera lui plus. Euh, Péton voilà, Donc ce ça sera lui plus deux unités. Donc ça sera lui plus ces deux requins là, euh, celui-ci et celui-là. Voilà. Donc ces trois unités-là vont strike first. Je n'ai pas d'autres règles à jouer avant la fin de la phase de, enfin, la phase de combat. Enfin roar sur le la King. Yeah. <coughs> Il est roaré. Je peux pas faire d'ordre sur la King, c'est bien ça ouais. Allons-y. Bah je... je commence avec la King. La King, je vais commencer avec son arme d'ast. Ses trois attaques de base. Grâce à mon trait de commandement, j'en ai deux de plus parce que j'ai une unité ennemie à 3 pas moins de moi. Donc j'ai cinq attaques. Okay. La kelian King, sur sa data sheet il touche à 3 plus. Mais il peut se donner 1 plus 1 pour toucher aux unités à Kellyan, à 9 pas autour de lui. Donc ça inclut lui-même et les requins. Okay. Donc je touche à 2 plus. Toujours un qui traîne ici. Et je blesse à 2 plus. Sachant okay. que cette arme-là... Et moins 3 dégâts 3, parce que j'ai chargé. Eh bien, ça fait 3 x 4, 12. Euh, il, me reste, il me reste 1 PV. Oui, il te reste 1 PV. Je vais enchaîner ensuite avec les attaques de sabre. Donc pareil, j'en ai 3 plus 2, qui touche toujours à 2+. Qui blesse cette fois-ci à 3+. Et qui sont donc euh, sans Rennes pour 1 dégât. Tu as ta save d'armure normale. 4 plus, c'est parti. On en a une, c'est mort. Mais il est mort. Il prend 2 PV. Oui, est-ce qu'il explose Alors. On va donc faire euh, la méga chute. Euh, on va d'abord jouer au dé, savoir où est-ce qu'il tombe. Moi, je prends un dé noir. C'est un 6, fait mieux. C'est un 6, on relance. On recommence. C'est un 5. C'est un 5, c'est reparti. C'est un 4. Cool -esque. Non, c'est un 6. Je choisis. Et je vais choisir un point euh, exactement. Ouais. Euh, genre euh, là. Voilà, pour avoir, euh, pour avoir les trois là. Les trois là, Et donc, ça va être des trois blessures mortelles pour aïe. chaque. Aïe, aïe, aïe, aïe. Donc, euh, d'abord pour euh, celui-ci. Oui. Ça fera une blessure mortelle. Une blessure mortelle très bien. Le requin suivant. 3 blessures mortelles oui. et la Killing King 2. Ok. Et c'est la fin euh, du géant. Alors c'est le début du tour 3 mais très rapidement euh, on se souvient on n'oublie pas j'ai tué une idole avec une idole à moi je donc euh, je score un point de plus on n'oublie pas je suis donc à 8 et Franck à 10 alors c'est parti euh, pour le jet d'initiative du tour 3 qui est extrêmement déterminant la phase de stress euh, ça, là c'est chaud <rire> c'est parti j'ai le dé noir ah. Ah. Euh... Ah. C'est moi qui avais le. Non, c'est toi qui avais le T1, donc si je fais 1, tu pourras avoir le. Ouais. Je suis capable de donc faire ça. Tu un. fais 2, donc tu prends ton double tour Ouais, oui, bien sûr. Ah, ouais, t'as Ouais, ouais, ouais. Ah, je... okay. Ça sauve la game de mon côté, ça. Donc ça fait 36 PV. Si je joue le prédateur des profondeurs, à savoir que, comme elle n'a pris aucun... aucun PV, elle est éligible, il faudrait que je la détruise avec une attaque de requin. 2 PC en action héroïque. Est-ce que j'irai pas me chercher un petit soin sur la Kelian King est-ce que je vais avoir besoin d'un PC supplémentaire A priori, non. Je vais essayer de me soigner sur l'Acadian King, qui a un commandement à 10, donc il faut que je fasse moins. Bah, ce sera qu'un seul PV du coup, pas des 3. Fort bien, pour ma part... Je vais mettre une heure de gloire sur Gatebreaker. Toujours dans la phase des héros, on a notre ami Lotan qui va utiliser sa capacité une fois par bataille, afin de donner un rituel à une unité idonette à 12 pas de lui. Et je vais choisir la tortue, et je vais la passer, euh, je vais lui donner en fait juste plus un à la charge, plus 1 à la course plus 1 à la charge en vrai parce que la course ne sera pas utile D'accord Voilà Voilà, stop les tergiversations, on a fini la phase de héros si je ne m'abuse De fait On se retrouve après la phase de mouvement Pendant ma phase de héros, j'ai simplement bêtement oublié de lancer mes deux sorts J'ai raté euh, V'accélérate avec la Tidecaster qui se trouve là L'objectif était de mettre un moins 1, Tweet et D3BM, c'est raté, on n'en parle plus en revanche, ici, j'ai réussi mon Flaming Weapon avec mon Akelanting, King, qui aura donc plus un dégât sur son arme de corps à corps. Oh. Euh, fin de la phase de move, donc euh, voilà, je me place comme ça. Mon objectif étant de sécher les trois Man, man Crusher mobs d'un seul coup avec une attaque de requin. Il faut juste que je le termine avec une attaque de requin. Donc j'ai placé mes trois requins du mieux que j'ai pu, sachant que Franck a euh, redéployé donc, euh, très judicieusement ces trois petits géants. Euh, afin de les rapprocher du Gatebreaker Et m'embêter parce que du coup le Gatebreaker deviendrait potentiellement éligible pour me balancer des grosses patates de forain sur mes requins Ce qui ne m'enchante guère On va tirer euh, Toujours comme tout à l'heure on va balancer les trois harpons des requins et les, de, les harpons de la tortue La question étant de savoir sur quelle cible Donc la tortue, on va tirer avec elle et on va tirer sur les trois mangeurs de kraken qui sont ici je leur donne plus 1 à la save. Ouais, et eh ben moi pareil, euh, je lui donne plus 1 à la touche grâce à l'Otan qui est à 12 pas de la tortue. Fort bien. Qui va donc toucher sur du 2 ⁇ ouais, bah, Du coup, je passe à 1 PC. 2 ⁇ Il y a beaucoup trop de 1 sur ce jet de 1, dé. Pas mal. Euh, 3 ⁇ maintenant. Hum, c'est un échec, hein. C'est un échec ce jet de dé. Ça te fait 2 save, rien de moins 1. Donc c'est du 6. C'est euh, du... Ah, du 5, pardon. Tu restes 5, à, 5 à 5 pour D3 dégâts. Wow. Bon. Deux d... Ouais, 2D3, est-ce que ça va être bon 3 et 1. 4 euh... PV. 4 PV, 4 PV pour la 12. Allez, on va enchaîner. C'est la même arme. C'est du 3, 3, ce requin-là va tirer donc toujours sur les 3 géants. C'est du 3, on a dit. Nope Il y en a deux qui passent quand même. C'est re du 3. Allez, bon, il y en a quand même une à 5 du coup, hein. tu gardes ton, euh, ton ordre déballable. R-1 Ouais, c'est toujours la même arme. Rien moins 1, dégâts des dé 3. Bon, bah, des 3. Dégâts des 3. Ah, ah punaise. Allez, 3 PV, monsieur. 3 PV, ça le fait monter à 6, 7. Euh, le petit, euh... Allez, on enchaîne donc avec ce requin-là. Toujours la même arme, toujours la même cible. 3 plus. Tout à l'heure, ils étaient, ils étaient bien ouais, vénères quand bien même. Que que là, c'est un peu, peu moins. Re 3 plus. Bon, toujours une seule save. Attends, ça normale, normal. Oh. Par contre toi t'es 5, hein, c'est pas foufou. Hein. Encore 3 PV. Encore 3. Euh, il lui reste. Bah, attends, je vais lui mettre. Il lui en reste donc, là j'en suis à 6, 7. Je suis à 10, il lui reste 2 PV. Allez, je vais tenter de le terminer avec ce requin-là. Toujours à la même arme. 3. Toujours une stade de 4. Toujours une stade de 4, c'est fou. On continue On sur la stade de, la de 4. Plus. Allez, deux. Le seul 1 oh. des 3. 3. Allez, est-ce que je te le tue Ouais, oui, deux. Il est mort. Très bien. Euh, C'est la fin de ma phase de tir. Je n'ai pas d'autre tir, monsieur. Ah oui. Alors allons-y. On va euh, bêtement euh, charger. On va commencer avec ce requin ici, monsieur, qui va charger dans cette unité. On a bien compris ce qu'on voulait faire. On a une charge à 11. Je vais pouvoir aller faire le tour du supermarché de l'autre côté là-bas et revenir dans le corps à corps. Très bien. J'utilise mon dernier PC euh, pour euh, faire un déchaîner les enfers de la part du Get Breaker. Oh yes. Yeah. Donc c'est une attaque donc du coup c'est sur du 4+, sur le requin à qui il reste 4 PV. Ah oui. Allez mon gars, ça touche, et c'est sur, du... euh, sur du 2+, ça blesse, donc une reine moins 3, dégâts 4. Il est mort C'est pas grave, on va faire une charge avec ce requin, on a dit que c'est une charge à 6, et ici une charge à 5. On va on commencer par la charge à 6. Allez, charge à 6 en premier. Oui, très bien, ils ont envie de... Voilà. Il faire, il faire des Exactement. Et l'autre charge à 5. Oui, 9. On va faire aussi la charge du de ah l'Akalian King pour être sûr du ah oui. Fin de la phase de mouvement des charges. Ah, attends, juste avant. Oui. Mmh, mon cher. Voilà. Alors, c'est la fin des charges. Grosso modo, donc du coup, euh, j'ai avancé mes requins-là. On a donc, donc deux requins qui sont sur les Minecrocher mob. On a l'Akalian King qui s'est un peu avancé. Il a sauté par-dessus grâce à son vol. Mon idée étant de dire que c'est au requin de faire le travail pour pouvoir scorer la tactique de bataille. Yeah. Si n'y arrive pas, tant pis, c'est là King terminera, j'aurai pas de points, mais au moins j'aurai séché une unité. arrive, mon Akeling King sera libre d'aller taper dans le Gatebreaker, sachant que mon Akeling King étant buffé au maximum, à savoir Flaming Weapon plus Charge, donc j'ai rarement moins 3 dégâts 4, voilà, on va essayer d'aller faire quelques trous dans le gatebreaker, sachant que je sais pertinemment derrière que ce gatebreaker-là va m'en mettre plein les mirettes. C'est pas grave. En revanche, j'ai une touche d'impact à faire. Euh, j'ai une touche d'impact, je peux le faire, c'est à trois pas, donc je peux le faire soit sur le gatebreaker, soit sur le soit sur le machin, sur les mêmes crochets en mob. Je vais le faire sur le gatebreaker, a déjà perdu 4 PV Bon, allez, je vais le faire sur le gatebreaker. Allez, hop, sur un de plus. Voilà est mal, est mal, est mal. On est bien, on est bien, on est bien. Dans la mesure où euh, mon champion euh, broyeur d'hommes est trop éloigné, je ne peux pas faire de, de capacité de, de, de fureur euh, monstrueuse. Donc, euh, bah, c'est à toi de procéder. OK. Donc, je vais taper avec tout le monde. Je vais commencer donc avec ce requin. Et on va commencer avec l'équipage de ce requin. Donc, c'est 6 attaques. Euh, 3+, plus, 3+, plus, reine-1, dégâts 1. Très bien. Euh, je vais me claquer un PC pour euh, mettre plus 1, un à La touche, d'accord, et d'ores et déjà, je vais te dire que je vais aussi claquer mon triomphe. Le triomphe, c'était inspired qui me permet d'avoir plus 1 à la blesse. Okay. donc ça va être du 2 plus 2 plus sur toutes les armes de ce, de ce copain là. Allez, 2 plus, oh. Oh. donc là on est dans les jets euh, que je qualifierais de skiffien. Hein. <rire> mmh. Voilà, beaucoup trop de euh, re 2 plus, très bien. Tout ça, c'est rien 1 pour un seul dégât, d'accord, donc c'est du 6. Donc je t'enlève 3 PV. 3 PV. Et maintenant, ce qui est vraiment intéressant, ce sont les attaques de morsure. Donc ça va être 2 plus 2 plus, moins 2 dégâts 2. Allez, c'est parti. On va essayer de ne pas sortir de 1 cette fois-ci. Tiens, regarde. On ah. voit là ah. déjà 1. Et le deuxième non. non, pas le deuxième. de plus Ok, ça c'est moins 2 pour 2 dégâts. Et eh bah ben, ça passe auto. Oui, ça fait 4 PV. C'est au tour de ce requin-là de taper. Donc c'est exactement la même chose. Sauf que ce fois-ci, je n'ai pas les, les ordres, je n'ai pas le triangle. Ça va être tout à 3 plus 3 plus. En espérant avoir de meilleurs G. Allez C'est pas mal. C'est re 3 plus. Ouais, ça fait 4 dégâts pour 1. 1 Rennes moins 1. 6. 4 dégâts. 4 PV de mieux. Donc j'étais à 7 plus 4 ça fait 11. Il me reste 1 PV. Sur l'entièreté de l'escouade Non, sur un mec. Un mec oui. Ouais, il te reste 13 PV en tout dans l'escouade. Ah oui, oui, pardon. Oui. Ouais, c'est hein. mort, a priori. Je ne réussirai pas ma tactique bah, ah, de bataille. Ça, ouais, il fallait le troisième requin. il peut. Il peut, il peut hein. Non, mais il faut finir avec le, le requin. Ah, c'est ah. Le problème, c'est que si j'y vais avec la canne king, je les sèche d'un coup, quoi. Ouais. Donc, c'était pas possible. C'est pas grave. 3 plus pour la morsure. J'ai oublié, ça n'aura pas d'impact, mais j'avais plus un à la touche. C'est pas grave. Parce que j'ai mon ouais, Akellen King ouais, qui est ça juste ça à côté. Ça change, ça change rien. Ça c'est Ren-2 pour 2 dégâts encore. Donc 4 il y PV. 2 dégâts de plus. Donc 1 qui est ma... 4, 4, 4 dégâts. Euh, donc il me restait 1 ou qu'il y en a un qui prend 3, le chef. Il lui reste 9, le chef. Le côté sympa, euh, le côté positif de la chose, c'est que du coup je suis toujours à 3 pas de 2 unités. J'aurai donc toujours 4 attaques au lieu de 2 de plus. Fort bien. Donc ça c'est le côté positif, même si je perds 2 points. J'ai tout ça comme attaque avec la grosse arme, qui okay. est P-3, dégâts 4. C'est du 2 ⁇ c'est parti Bon, ça va, ça va, ça va. Il va falloir des beaux 6. Ok, donc ça fait ça, ça fait, c'est ren -3, hein. 3 Ça fait 16 dégâts sur ton Gatebreaker, a priori. Rennes-3 4, 7, ça fait 16 dégâts. 16 dégâts. Eh b. Eh bien garçon. Ok, je continue, j'ai pas fini, ça c'est juste la première arme, c'est celle la, la plus létale, on va dire. On va, va l'écrire comme ça, 16. Ensuite, donc ça, ce sont les sabres. Euh, c'est du 2 ⁇ Mais c'est pas vrai. 16 a... à, savoir, à savoir que j'étais... Ça, ça fait ça 20 PV en tout. Tu en avais perdu 4. Tu as perdu 20 PV. Il t'en reste 15. Est-ce que je t'enlève 15 PV Je te rassure. A priori, non. Ok. Donc tout ça, ça passe. C'est du 3 ⁇ sans reine pour un dégât. Sans tu as ton armure normale 4 plus. Euh, 3 plus, du coup. Parce que... Ah d'ailleurs, je pouvais sauvegarder tout à l'heure parce que je suis en heure de gloire. Donc il va falloir que je sauvegarde. Il y en avait combien Il y en avait euh, pour 16, donc 4. Ok, donc je vais le faire après. Donc j'en sauvegarde 2, c'est combien de pèves là 1 pèves. 1 pèves, donc j'en perds 1 de plus. Ok. Donc là pour l'instant, j'en suis à 5 pv perdus, on va voir après. Et donc, sauvegarde à 6 sur l'attaque précédente. Voilà, c'est déjà mieux. 12 donc... pèves. Qui peut donc euh, 5 plus douche, j'ai perdu 17. Ensuite, ça va être le, euh, le petit, euh, le, la petite monture qui va taper. Donc, je vais commencer par les griffes écros. C'est du 3 plus, 3 plus, reine moins 1, dégâts des 3. La reine moins 1, tu l'ignores. 3 plus, il y a encore 2 hein, qui traînent 3 plus, reine... ton armure, dégâts des 3. Euh, pas de reine, du coup. ouais, pas enfin, de reine moins 1, du coup, c'est 3 plus sauvegardé. Ok, et euh, il reste euh, les queues fouetteuses, 3+, plus, 3+, plus, 100 rennes pour 2 dégâts. 100 rennes pour 2 dégâts. 3+, plus, ça passe. Ok, juste petite chose, étant donné que tu m'as fait un 6 tout à l'heure à la save, il me semble que oui. ça fait un petit truc. Euh, une, une BM en effet, ouais. voilà. C'est vrai. Une BM pour le ptio et voilà, donc voilà, c'est un tour 3 idonet qui ne tient pas vraiment ses promesses malheureusement. C'est tour de taper. Tu peux taper, me sécher mon, mon king a priori, vas-y. J'active donc euh, mon full taureau, le champion euh, mancrusher, euh, et je vais attaquer euh, le, le requin qui a déjà perdu euh, 3 PV. Donc c'est parti d'abord pour 5 attaques de massue colossale. C'est du 3 plus 3 plus. Donc, parce que tu donc 3 4 plus, 3 plus, plus, en effet. Euh, ça fait 2. Et euh, du coup c'est du 3. Deux blesses, drain moins 1, 2 dégâts je crois. Drain moins 1, mon armure passe donc à 5. Pour 2 dégâts. Allez. Oh D'accord, c'est insolent. Bon. Ok, j'enchaîne avec, <rire> avec une attaque de coup de boule. Oui. 4 plus 3 plus 5 plus 3 plus du coup. Ça passe. Yes. Ça passe. de moins 3. Ah, ben là, j'ai une sauvegarde à 7. Euh, ça fait 4 dégâts. Et bien, me voilà à 7 blessures. Il me reste 1 PV sur ce requin. Et un coup de pied bouche. Ah oui. 3 plus. Ça passe sur un 6. Le respect n'existe pas. <rire> 3 plus. de euh, 2. Rien 2. J'ai donc une 6 plus, monsieur. Regarde, ça va. Merde. Non, ça va, me passe pas. Vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Pas grave. Okay. Ouh là, là. <rire> Hyper tombé. Oh, scandaleux! <rire> oh! Ah, je, ah je, suis, je suis outré. Ah là là! Ah, c'est de l'outrance. Pour la peine, <rire> je, vais, je vais activer mon Gatebreaker oui, qui va faire un petit peeling des familles comme ça. Oui, eh oui. Donc, j'active le Gatebreaker qui va taper sur l'Acadien King. Donc, c'est 5 attaques. Donc, 5 plus 3 plus. Ça fait 1, 2, 3. 3 plus. Eh bah ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, oui. Donc 3, reine moins 3. Ça me fait une 6. Ça me fait une simple 6. Et pour beaucoup de dégâts à chaque fois, je présume... 4 dégâts. Oh, oui, bon. Il va falloir réussir un sacré gel. Ça fait 12 dégâts dans le samoui. POUM C'est combien est... de TV Pour 7. Ah Bon. Ouais. Bah écoute, on va au scoring Oui, parlons du scoring. Euh, je... Je... je ne score pas ma tactique de bataille. Tu viens de me tuer une idole avec une idole. Ah oui, et oui. Ah, j'ai gagné un point. Tu vas gagner un point pendant ton tour. Euh, je ne score pas ma tactique de bataille, je l'ai déjà dit. Euh, je vais marquer juste un point ici. Celui-là, tu me le reprends avec ton peeling. Je suis bien chafouin. Je ne vais donc marquer qu'un misérable point le petit sur point. un le petit T3 idonette censé être ultra puissant qui n'a pas tenu ses promesses. Bon, le T4 peut faire mal. Donc, début de mon tour 3, je récupère un PC. Euh, ma tactique pour ce tour, ça va être prendre de l'élan, c'est-à-dire de tuer une unité et ça va être... Euh, le, le requin, euh, qui, à qui il reste un PV. Je vais essayer de récupérer euh, action héroïque des PV avec le Gatebreaker. C'est parti. 6, ça, ça marche. D3 que je récupère. 2. Je récupère 2 PV. Tu passes à 15 points de vie perdus. 15 points de vie perdus, il m'en reste 20. Exact. Euh, ce qui me fait repasser à son palier supérieur. Et ça, c'est bien. Euh, ensuite, phase des héros toujours, je vais tenter de lancer la palissade prismatique. Avec le général. C'est une valeur... C'est bon, c'est bon, une valeur de 6. Tu peux deny 11 sur dés pour te le deny. C'est un 6. On est, temps, on est presque à 11. Voilà. L'idée étant que tout ce qui va être dans les 6 pas... Est-ce que je... Non, bah, je vais le mettre plutôt ici, comme ça. Les requins vont être impactés par ça. Ils ne pourront pas tirer. Et si la petite tortue s'avance, ce qui, je ne pense pas, va être le cas, mais on ne sait jamais... Voilà, c'est une protection. On va pas se plaindre. Bien. Alors très rapidement, je n'ai pas fait mon action héroïque moi. Je ah, vais claro. essayer de choper un PC avec, euh, avec notre ami Lotan. Mon général n'étant plus sur le champ de bataille, c'est sur du 2. C'est récupéré sur Lotan. Voilà pour ce qui est de ma phase d'héros. On se retrouve juste après ma phase de mouvement qui va être assez courte. Donc euh, fin de ma phase de mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait C'est assez simple. J'ai euh, fait contourner, j'ai fait courir mon général. Euh, qui euh, donc est venu se mettre à trois pas d'un des requins et ainsi reprendre le point. Hein. Là je l'ai largement, enfin je l'avais déjà d'ailleurs. Le chef qui fait face n'a pas bougé, enfin le champion. Et j'ai fait, un... j'ai bougé un peu mon Gatebreaker, histoire en fait de mettre euh, Wally within le... la zone de déploiement adverse. Et j'en ai profité moi pour faire un petit redéploiement de 3 pouces avec ma magicienne là-bas, pour m'éloigner un petit peu du Gatebreaker. Voilà pour euh, mes mouvements, c'est assez simple. Je vais pouvoir passer au tir. Ouais. Donc j'ai qu'un seul tir, ça va être avec le get breaker. Je alors je vais m'assurer le coup et je vais tirer avec le get breaker sur la sur le sur le requin. Oui oui oui vas-y tu peux y aller je rien à Donc c'est du 3+, ça touche 2+, plus une blesse, une rien de moins 3. Oui il est mort ça regarde à 7, c'est difficilement réalisable voilà. La tactique est donc réalisée, oui. ce qui euh, me met bien. Euh, je vais charger donc avec mon euh, général. C'est parti. Très bien. Tu vas... Et... Bon, oh, attends, attends, attends, je tente une charge avec le Gatebreaker, c'est pour rigoler. Oui. Pour voir. <rire> <rire> Ça <à> combien <rire> c'est une charge à 11. C'est une charge à C'est une charge à je vais pouvoir impacter ah là... les deux héros. Était pas, alors j'avais pas du tout prévu ça, vous hein, voulez le laisser au fond parce qu'il va mourir, mais euh, il va mourir sale. Salement sale. Très bien. Donc charge réussie avec le général. Je vais faire donc ma charge broyeuse sur 2, c'est D6 blessure mortelle. Donc 2, D6, 2 10 blessure mortelle On est à 3 PV perdu par ici. 3 PV perdu, fort On bien. reste 5. Donc c'est pareil 2 sur, euh, sur l'OTAN déjà. Oui. D6. 5 blessures mortelles sur l'OTAN. Alors il a 5 wards à 5, Est-ce qu'il a des wards le garçon. Eh bah, bien ça fait 4 PV. 4 PV, il en a combien Il en a 5 ou 6. Il est pas mort en tout cas avec enfin, 4 PV. Il aurait pu mourir. Ensuite sur ta petite sorcière, de plus déjà Ça passe. Des 6 blessures mortelles 6 pour elle. Eh bah, bien survivre, parce qu'il lui restera 1 PV comme notre ami l'OTAN. Bon, survivre. Donc la fureur monstrueuse, je vais déjà faire un piétinement avec euh, le full taureau euh, Man Crusher. Donc c'est sur du 2. Des trois blessures mortelles. Une. Une sur le requin. Euh, je vais faire un roar sur l'OTAN. Qui voilà. rate. Non, non c'est 3. C'est 3. Plus. 3 plus. Euh, donc tu as le fight first. De partout. De, de, de partout. Euh, bah à ta guise. Allez, je vais commencer avec euh, notre ami le petit requin. Il va essayer de pas se sauver les fesses parce qu'il a pris un, un cratériniteur général dans, le, dans les dents. Ça va, être chaud pour lui. Ça va être très chaud pour lui, mais il va essayer d'emporter avec lui dans la mort euh, notre ami euh, Mabcrocher. Il lui reste 9 euh, PV. Surprise, il en reste 9. Oui. Je commence avec l'équipage. C'est du 3 3 plus, moins 1, dégâts 1, c'est parti. Ah, c'est maintenant qu'il se réveille, les gars. Binaise. <rire> ok, 3 Ah, j'ai parlé trop vite. Moins rennes 1 pour 1 dégât. Donc 6. Oui. Ok, un, un PEV. Et eh bah ben, je le tuerai pas. Parce qu'il lui reste 8 PEV et je peux lui en infliger que 6 maximum avec les morsures. <rire> et encore, faudrait que je fasse un full. 3, ce que je n'ai pas envie de faire, le full. RE-3, et c'est Rennes 2 pour 2 dégâts, tu repères 4 PV. Très Ensuite, c'est au tour de l'OTAN. Allez, une petite attaque de plume d'Os, c'est du 3, 4. Qui touche, est-ce qu'elle blesse sur du 4+, plus ça c'est la petite plume, elle blesse. Il n'y a pas de reine, c'est un dégât. Allez, petit PV de la honte avec la petite plume dans le coin de l'orteil là. C'est du 3+, plus, du coup 3+. Plus. Non, voilà. La plume s'est cassée sur l'ongle. Autour du poulpe, notre ami le poulpe, de défendre un petit peu l'otan, il a 8 attaques, il est plutôt vénère. 3+, plus, 4+, plus. reine moins 1 dégât 1. 3+. J'ai fait, fait une save à combien là À 6, il me semble oui. Donc, ça sera une BM pour ta manche. Bah, il est mort. Ah, non, j'ai une ward. Attends, je fais mes attaques, du ouais. coup, parce que de toute façon, tout est simultané. Euh, c'est du 4 plus. Tu as donc ça en Rennes 1, donc ton armure pas normale pas pour un seul dégât. Donc, euh, non, pardon, pendant... j'annule les Rennes 1. Oui, oui. Mais... Ah, oui, t'annules les rennes 1, 1 c'est vrai. Plus en fait. 3 plus alors. Ouais, bah, je t'enlève quand même un petit PV. Un j'ai une ward, et que si je la pas, bah, mon garçon, il est mort. C'est parti, Vas-y. allez, il est mort Alors, le, la, la magicienne a une morsure cruelle du petit poisson rose, là, et, et voilà, comme ça je place le, encore un peu. Et elle a son petit bâton, je vais commencer avec son petit bâton, deux attaques, à 4+, 3+, donc du coup là je vais claquer mon PC pour améliorer sa touche. Donc je vais toucher à 3, je vais blesser à 3, tu vas voir que c'est elle qui va me faire un fou, alors que ça sert à rien. Bon. Rennes moins 1 que tu ignores pour deux dégâts. Ok, <rire> t'as décidé d'être méchant avec tes sauvegardes oui. là maintenant. Mais sur mortelle, donc tu peux faire ta ward. Hein, ah, en plus, ouais, je vais faire ma ward après derrière. Et, me verra, tué. Il Et euh, ensuite, la morsure cruelle du poisson rose. Euh, ça sera du 2 pour toucher, parce que j'améliore de 1, évidemment. Et euh, 4 pour blesser. Non, rien du tout. Une ward pour Bravo. voir si je survis. Allez, salut! Donc, c'est parti pour mon général sur le requin. C'est euh, d'abord euh, la masse naufrageuse. 3 plus 3 plus en 4 attaques. C'est un full. Et c'est pas un full. 2 euh, blessures. Rennes moins. Euh, de moins 2 Moins 2. 4 ah dégâts. C'est de la sève à 6, du coup. Allez, une qui rate. Allez, les deux sont ratés. Combien de PV 4 dégâts. 4 dégâts par machin, 8 dégâts. Il, huit était, dégâts ouais. il était mort tout sec. <rire> euh, en termes de scoring, du coup, je tiens. 1, 2 et donc plus que mon adversaire, ouais, ouais. donc 3 euh, points. J'ai euh, tué l'unité euh, qui était ciblée, voilà, donc 5 points, mes 5 points. Et, et tu j'ai tué de l'idole. 2, euh, tu 2 points d'idole, tu vas un score magnifique à 7 points. À 7 sur ce tour, c'est euh, plutôt sur pas sur. mal. Nous passons au tour 4. Le tour 4, là, va déterminer complètement euh, si, euh, si déjà ça vaut, le tour de, ça, si ça vaut le coup de faire le tour. Parce que si j'obtiens je, si je, l'initiative, il oui, n'y oui. euh, a plus grand-chose à faire pour les ouais. Mais si tu as le tour, peut, tu peux gratter quelques points. Ça va être juste à quel point la, la victoire est quasiment assurée, hein, bien sûr. Mais ouais. bah, moi, je fais n'importe quoi, on ne sait jamais. Euh, Allons-y pour l'init. Je prends le dé noir, c'est parti. Vas-y. Ouais, J'ai l'init. Ça me fait un double tour pour moi. Ouais. Donc, euh, écoute, on va, on va à la craft. Ouais. Euh, je pense que c'est le mieux. Moi, ce tour-ci... Ce que je vais faire, je, je tire et je charge sur lui. D'accord ouais. Dans l'absolu. Attends, alors... Ça... Que tu vas bouger euh... Dans l'absolu, ça. Là, ça va là. Alors, on va le faire. On va le faire, ça. Ça. Hop là, pardon. Ça, ça va là. Mais non, d'ailleurs, ça va ça va même là. Alors, du coup, moi, je peux plus que la carte de là. Enfin, ah d'abord lui ici. Donc, euh, là, là, je me mets à 3 pouces ici. Donc redeploy, vas-y, fais le redeploy. Allez, je redeploy, Disons que je redeploy de 3. Hein. Donc 2-3, mettons. Ça te fera une charge à 6. Me fait une charge à 6. Je charge. Du coup j'ai plus de PC moi. Je fais une charge à 8, je viens là. 9, 6 plus 3, 9 euh, Oui, oui, c'est.. ça. Ouais. Donc 3 dégâts en plus. Je suis à 23 PV perdus. Ouais. Donc il ne meurt pas. Voilà. Et moi, j'ai 10 PV perdus. J'ai compté la BM en plus. On est bon, 10 PV. Donc, on passe à ton tour. On passe à ton tour. Tu me le tues, admettons. Alors, on fait le jet de chute. 4. Donc, il tombe dessus. D3 BM. 2. Admettons. Il me reste 4. Et je vais simplement, moi, à monter 5... Je reviens, euh, je vais courir. Ouais. Je vais faire courir les deux. Lui, je le ferai courir auto comme ça, t'as pas ta grande strat. Donc lui meurt. Et euh, tu pourras au mieux me prendre le point. oui, c'est vrai que oui, c'est. Oui, parce qu'il compte aussi celui-là. Très bien. Ouais. Bien vu. Euh, ce qui fait tu pourrais reprendre ce point-là. Pas parce que je ne bouge plus à 10 du tout là. Ouais. Ah oui, je suis dans le... presque dans le palier dégressif, tu dois bouger à 8. Donc moi, déjà, au tour précédent, là, je mets le one, to more. Et la grande strat j'aurais fait... Euh... J'aurais pas... Je sais pas. Euh, grossièrement, j'aurais fait tout le monde dans... avoir deux unités dans ta zone de déploiement. Mm -hmm. euh, ce qui me faisait 5 points de mieux, 23. Et toi, tu mettais deux points au mieux, euh, au plus. Donc tu finissais à 11, 12. Donc entre 23 et 25. Euh, ouais. Non, même, j'arrivais presque à 28. Ouais. Euh, 28 euh, à aux alentours de 12. Grosse dans le meilleur des cas, pour les géants. bravo, bien joué, bah, suite à ce, cette phase un peu chaotique de, de, de Crafting, on se retrouve pour le débrief et c'est parti pour un petit débrief, euh, bon déjà skiff, bravo, c'était une très bonne partie, j'ai très agréable, ouais. très agréable, euh, alors le géant, ça tabasse, ça tabasse dur, euh, moi je ne pensais pas avoir autant de facilité de mouvement et de prise de table avec eux, euh, ça se projette bien, ça bouge de 10, c'est pas dégueulasse. Le euh, course et charge euh, pour, euh, bah, sur le général ouais, ouais. et le truc, de, qui est, le truc de base sur les petits euh, me permet d'avoir quand même une projection qui est vraiment pas dégueu. Moi, euh, bah, c'est ce qui m'a surpris et c'est ce qui est vachement bien. Euh, voilà. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en as pensé Qu'est-ce qui t'a man... qu manqué là euh... Ouais, alors euh, pour rebondir rapidement sur ce que tu dis, c'est direct pression T1 dans mes lignes. En fait, je me retrouve avec euh, trois gros et trois petits géants qui sont directement chez moi. Donc euh, il faut gérer ça, t'as le double tour en plus T1, T2, donc ça te permet vraiment d'enfoncer le clou. Après bon, j'avais bon, cru pouvoir le prévoir et pouvoir m'en prémunir un petit peu, je savais très bien que t'allais sécher les petits très rapidement, mmh. et que derrière j'avais potentiellement avec tout le reste, mes gros et mon king tout ça, pouvoir réussir à avoir assez de ressources pour te sécher les trucs. J'avais vraiment cette impression de, de revenir vers là. Ça n'a pas vraiment marché, c'est bien dommage parce que j'ai eu euh, T2, T3, ce que je cherchais à avoir. Ouais. Et j'ai un peu cut sur le T3 où j'ai pas fait les bons choix. T'as aussi très bien joué sur ton redéploiement euh, sur cet E3 là Tu t'es bien... bien défendu sur cet étroit. Oui, là, euh... c'était... Bon, après, les planètes sont alignées. J'ai tapé mon 6 au redéploiement. Euh, ouais, ouais, c'est vrai que bon, ça, ça, ça, ça, aide. Bon. Bon, alors, après, on n'avait que trois objectifs. Mm. Plus facile, peut-être, à gérer pour moi. C'est le ouais, oui, Je oui, pensais aussi vrai. que ce serait plus simple pour toi, parce que tu avais moins de perte au moral, mais euh, il <rire> n'y avait pas besoin de faire de morale. Non, c'est ça, oui. Euh, <rire> parce que, enfin... Tout y est parti. Y a, y a... Moi, j'avais beaucoup pris en compte le, la, la puissance d'attaque des, des, des géants, mais tu fais tellement de BM avant de commencer à taper que euh, ça bah, fausse enfin, les, les, les comptes. j'avais pas pris ça en compte. Ouais. Et, euh, et c'est assez violent. Je pense qu'un scénario avec plus de. de à, à 5. à 5, c'est encore gérable. Les scénarios à 6 ou celui à 8, euh, ça devient très très compliqué. Euh, même si on prend euh, l'attribut des 4 breakers euh, mm -hmm. qui permet de se décharger à 3D6, etc., d'avoir beaucoup plus de projections. Oui, c'est vraiment déçu d'avoir plus objectif si que l'adversaire voilà. à chaque tour, comme tu l'as eu là. Par sur contre, la partie, ouais. jouer du Kraken qui peut euh, pousser les objectifs mmh. et les ramener dans une zone et donc les gérer mal, dans ça. une zone, ça peut, ça peut être une solution aussi. Euh, Deux Kraken, c'est pas dégueulasse pour le coup. Euh, même, bah, voilà, ça me permet, ça permettait aussi dans la liste de Kraken, c'était d'avoir la palissade qui m'a pas tant servi, mais ça reste euh, un truc qui va me permettre de, si je fais du tourno tournoi solo sous ce format-là avec cette liste de calmer du luminette, euh, mmh. voilà, voilà, tout ce qui va être tir, etc. Même toi, les trals, si, si j'avais pu bien le placer rapidement, Oui, j'aurais pu, eu j la pu la plus calmer plus les trals euh, et, oui, et les requins. Et ça, qui m'a fait beaucoup beaucoup de dégâts aussi hein, quand même. Bah, c'est vrai qu'il y a eu le, autour d'eux là, c'était vraiment en mode boum, mmh. j'envoie Je, du, du, du pâté, c'est pas mal. Si j'avais pu passer, placer ma, pla ma palissade là, ou même peut-être des, des, des lt 1 ou quoi, ça dépend ouais. aussi, des, des, des zones de déploiement, etc. C'était pas euh, la même confiture. Hein. Voilà, ça calme, ça, ça permet pas forcément de jouer en offensif avec le géant. Je pense qu'il faut, il faut aussi euh, il faut savoir quand attaquer et quand euh, calmer le jeu. Bon, euh, là, j'ai fait que attaquer, donc je dis ça, mais je <rire> un bourrin, c'est comme ça. Mais bon, voilà. <rire> donc, ouais, donc match-up pas évident pour les 10 Non, pas évident du tout. Et en plus, donc ma liste, on en parlait il y a, il y a quelques minutes. La, la tortue, du coup, est plus un boulet pour moi qu'un qu vrai, euh, qu un, qu un, qu un vrai euh, truc positif, en fait. Mm. Puisqu'elle se retrouve euh, étant le seul monstre. Enfin, c'est des gens pour qui la spécialité, c'est de manger du monstre. Euh, alors, même si elle m'a servi euh, quelques fois avec des tirs un peu chanceux, notamment autour d'eux, bon, c'est vrai que sur cette liste là, du coup, elle n'est pas assez optimale. Je voulais pas ouais. non plus m'adapter, je savais que j'allais affronter du géant, je voulais pas m'adapter, mmh. j'avais envie de montrer ma tortue. Oui, je on ne la, la, la, la voit plus et trop souvent, elle est très jolie. Hein, vous la, bah, de toute façon, vous l'avez vu en début de partie. Voilà, euh, bah voilà, donc euh, bah, c'est comme ça, écoute. Mais je reviendrai avec des murennes quand je les aurai peintes. C'est voilà. Et bah avec plaisir, on te avec tes murennes. Euh, les amis, j'espère que cette partie vous a plu. Euh, je tiens à remercier déjà vous qui nous avez suivis tout au long de cette partie. Je remercie aussi nos partenaires que sont Crank War Game et, les, et ses tapis, euh, My Scenery et ses décors, et My Ubicles et ses figurines à moins 20% euh, sur la Game Game Workshop. Merci à eux, n'hésitez pas à y faire un tour, ça nous aide. Pour nous aider aussi, vous pouvez passer par notre Tipeee. Euh, voilà, hein, vous connaissez. Si vous voulez soutenir la chaîne, ça nous fait plaisir. Oui. Je vous rappelle que nous avons une chaîne Twitch aussi. Et Twitch, euh, bah, voilà, c'est pour du live, on est souvent en live, on s'amuse ouais. bien. Euh, D'ailleurs, si vous voulez venir en live ou, comme, euh, comme Skiff, euh, oui, venir oui, oui, oui. jouer en, en, en rapport de bataille, à vous de choisir. Vous pouvez nous envoyer un petit message un un oui. okay. sur notre Discord. Euh, voilà, Rejoignez-nous sur Discord si vous voulez avoir nos news, euh, discuter avec nous, avec les joueurs les jours que vous passez vous voyez passer sur la chaîne, sont sur le Discord et peuvent euh, échanger avec vous. Je vous, je vous rappelle aussi qu'on on a un Instagram, un Insta, « Vive les, les, les legends, legends. Euh, ». C'est dur, c'est dur. <rire> euh, pour euh, voir bah, tous les visuels, on vous fait plein de photos, on vous fait aussi des petites vidéos, tricks de jeu, etc. Euh, J'essaierai de vous, vous faire la, la vidéo où, où j'arrive à faire le German Suplex, yes. où on enferme un monstre et qu'on l'avoine qu qu sérieusement. Euh, voilà pour ça <rire> tortue. Euh, la Pauvre tortue La soupe de tortue, là Skiff, voilà. est-ce que t'as un dernier mot à nous dire Ouais, alors je voudrais juste faire un petit coucou donc, du coup, à mes deux associations. Euh, coucou les Warmageddon euh, à Levallois, valois chouette bande de potes. Et coucou les Warpiculteurs à Villemonde, une autre chouette bande de potes. Je voulais aussi te remercier, toi, de m'avoir accueilli chez toi, parce qu'on est, est, est chez Franck. On est super bien reçus, <rire> on mange des petits burgers à midi, voilà, on a, on a entretenu notre beat, c'est oui, très ouais. cool, merci beaucoup. Habitude. Merci à Creative War Games aussi, simplement, de, de, de nous inviter, hein. c'était une invitation publique sur le, sur le Discord, c'est cool d'avoir répondu aussi rapidement, trop bah, chouette. On vous le dit, on fait, ouais. Merci. Bah hein. C'est trop bien, merci. Bah, super, merci du remerciement, merci à vous, des bisous et ciao les seigneurs de guerre. Salut